Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je voulais vous dire que la puce fidée est la marque de la bête du livre de l'Apocalypse. Absolument tous les prophètes euh, sont unanimes là-dessus, euh, je pense que même les faux prophètes disent que, effectivement, la puce RFID est la marque de la bête. Donc elle mesure 70 mm, c'est la taille d'un grain de riz. Euh, on l'implantera sur la main ou sur le front. Elle aura la technologie GPS, elle permettra de badger au péage dans le métro pour ouvrir des portes, pour avoir accès au spectacle. Elle remplacera très bientôt la carte vitale, donc pour se soigner, et la carte de crédit. On voit qu'on qu va de plus en plus vers une société sans cash et que les terminaux de paiement sont déjà opérationnels. Le paiement par technologie dit sans contact est déjà en place pour des petits montants en France et ça, ça s'amplifiera en fait. Euh, cette puce contiendra nos données personnelles qui permettent de nous identifier et alors par une technologie que, que j'ignore la puce permettra de, de modifier vos humeurs et vos pensées. Euh, donc nos dirigeants vont bientôt l'imposer à la population donc il, faut, il faudra aussi se méfier des campagnes mondiales de vaccination promues par les officines du nouvel ordre mondial tels que l'OMS, car euh, ils pourraient en fait vous l'injecter sans votre consentement. Alors il faudra à tout prix refuser l'implant de cette puce, car sinon vous irez en enfer pour l'éternité. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Apocalypse, chapitre 14, je vous mettrai les, les références en bas de la vidéo. Euh, alors par contre, ceux qui la refuseront euh, seront exclus du système marchand, donc ils ne pourront ni acheter ni vendre, ils perdront leurs biens et leur emploi. Euh, on voit que certaines entreprises à l'étranger commencent à l'utiliser et dans quelques années la puce sera obligatoire. Donc euh, en fait vous comprendrez que c'est inutile d'accumuler des biens car bientôt nous devons être être fort et se confier totalement à la providence de Dieu. On, on, on sera vraiment euh, clochardisé en fait. Donc euh, Dieu nous rappelle de ne pas avoir peur. Il ne, nous il ne nous abandonnera pas et il multipliera la nourriture comme à la multiplication des pains et des poissons. Et il enverra la manne comme pendant l'exode. Et effectivement, l'écriture dit que l'humanité connaîtrait une tribulation comme jamais elle n'en a connu et comme jamais elle n'en connaîtra plus. Donc il faudra préférer perdre sa vie plutôt que son âme et souffrir atrocement en enfer. De toute façon, ceux qui, la ceux qui prendront cette puce, non seulement iront en enfer, mais ils tomberont malades, car c'est dans l'Apocalypse 16, ils auront des ulcères cancéreux. Alors pourquoi on peut être à peu près sûr et même certain que, que cette puce est la marque de la bête, c'est parce que euh, la, la, tout tournera dans, dans la dictature du nouvel, du nouvel ordre mondial, tout tournera, tout fonctionnera avec cette fameuse puce, et on voit sur la photo que les codes barres sur lesquels est basé tout le système marchand est segmenté au début, au milieu et à la fin, plus grande barre au des 6 donc en fait cela fait 6 6 6